l'attentat à la bombe qui a détruit l'avion vers le royaume champignon, j'ai identifié deux suspects potentiels. Observez, ces deux individus basanés sont sûrement coupables Alors c'est parti pour Bomberman. Oula oh c'est beau. Une voilà. super scène un cinématique d'introduction. Il n'y a pas de sortie du tout. Pourquoi, ah ouais. Pourquoi il a acheté une robe ah ouais, putain, Si il y a du chant, Ah ouais Arrêtez ah, par les flics et et Alors là on découvre que dans son passé Bomberman était un truand. Un voleur de.. Ouais. <rire> Exactement. Blaster. On va laisser l'expert en explosif, euh, gérer ça. On va tout péter. Alors, normal. je suppose que c'est le battle mode euh, plusieurs ouais. joueurs, c'est normal, je suppose. C'est ouais, parti ouais. pour le battle. Alors, euh, euh. là c'est le mode de victoire. 3 c'est parti. C'est Même pas c'est le bon mode. Eh ah, on hey, est 3 Putain, ça détecte les manettes, quoi, la manette quoi. Alors on y va. suis où suis où. Ah, alors le joueur 3 est au milieu, donc il est largement avantagé, et c'est moi. Ah, j'ai la mort, c'est cool Moi aussi Putain, c'est de l'option ça Je sais même pas ce qu'elle fait dans celui-là. Ah bah ben, elle fait rien, elle va nous faire chier. Alors la musique est pas mal du tout. Ouais, ça ressemble. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il semblerait qu'elle est même mieux que la musique sur Super Nintendo. Par contre, je cherche les options. Vous en avez vu Non. Vu je suis pas sûr que ça existe, les options pour ce Bomberman Ah ouais Et on peut toujours... Ah mais non mais je regardais ce qui se passait là On est en train de tester là Pourquoi tu te piéger ses amis comme ça là Ah putain t'as de la méga flamme toi J'ai deux trucs ça Ou c'est par 10 quoi Ah tu vois que tu vas m'avoir ou quoi Ouais Inculé. Alors est-ce qu'il y a un timer ah, oui, mais il est très très long le timer. Il n'y a pas trop d'options de configuration. Donc là, votre but ah, c'est quoi C'est de poser des fond. bombes dans le vide, euh, que Et ce ouais. soit le plus long possible Et s'il chope je... ou... si la mort, tu penses ça fait quoi ah, Je sais pas, essaye. qu'à essayer, bah, qu essayer d'abord. <rire> c'est toi qui pose Alors, la question. Pour tester, il faut tester. Donc. Euh l'expert en explosif. Ah, quel dit. enculé Mais quel bâtard Mais c'est pas possible Je crois que tu voulais tester Ah, ah euh, bah, c'est ça les mecs qui font diversion. Putain, mais quel enfonné Alors bah, on voit que, tout de suite qu'il y a des tricheurs, moi c'est pareil, j'étais en train d'expliquer un truc et je me suis fait « bon, putain, la gueule !» Oh, la bonne blague, merde Donc euh, voilà, le mec, c'est le plus gradé, tout de suite, et ben... C'est comment il est arrivé à ce grade-là C'est l'expérience du terrain, c'est tout Il a piégé ses amis dans le dos, comme ça. explosion de l'avion. On a trouvé le terroriste, un certain John Bomberman. Son casier judiciaire révèle qu'il a détruit illégalement de nombreux blocs de pierre, ainsi que des ballons, des poulpes, des blobs et autres monstres inoffensifs. Ouais, je pense qu'il est innocent parce que hein, si on regarde bien, il est de couleur blanche. Donc, mode normal, avec le clair. gars. Oh, non. Ah. Qu'est-ce hey, wow. que se passe-t-il Eh ben, Il a volé de l'argent, il se retrouve en prison, c'est normal euh, ouais. Mais C'est l'automne, t'as vu il des feuilles. Mais, mais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Le camion s'est craché, il se retrouve perdu dans la forêt. Oh, wow. C'est pas trop l'histoire. Alors là, bon... Il faut que les explosions soient bien ressenties par le joueur, c'est vachement important. Ah <rire> merde Donc, attends, on se prépare à lui donner des sensations beaucoup plus importantes. Ah, je suis loin là. Ah oh, putain Ah la vache Pas assez loin. Ah je suis éloigné là. C'est bon. Ah, ouais. Il va y avoir des feintes aussi. Ah, crie, ah explosions, putain c'était ah, pas une double <rire> Personne ne puisse s'évader. Ah, premier niveau terminé, j'avais une minute pour finir. Bon, Avec alors pour de le deuxième, on va. Allez, Vous connaissiez fait. les musiques d'ascenseur, maintenant enfin, il y a les musiques de prison. Ça passe en prison comme ça. Ah, ouais. euh... Oh les non Les euh, en boucle, un peu de reggae. Arrête de me tuer les ballons Ouais, si je trouve une porte, moi je me pas. Je sais pas si la porte peut apparaître sans avoir tué monde. Alors, je vais tout péter avant de tuer le dernier ami, comme ça on va voir si euh... Allez, on fait la sortie. Oh putain, oh la vache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 bah c'est pas grave quoi, faites avec, euh, allez de l'avant, euh, arrêtez de, de vous focaliser sur vos petits problèmes personnels d'une personne qui explose euh, non. non non voilà il y d'autres choses il y d'autres choses à voir quoi ouais oh qu'est-ce que c'est ah oh, merde <rire> et j'ai l'option une je sais que c'est c'est les mines quand tu pas. Appuie sur l'autre touche. Ah putain. Ah oui c'est ça. Bien joué. C'est quoi La déclencheur à distance. Ah ouais la classe. La classe. C'est assez puissant. Ouais. ouais faut jamais croiser les faisceaux. On sait jamais ah, ah, ça. Mais... plus fusionne. Bah like et partagez quoi. Laissez un commentaire aussi. Donc on joue en multi avec ça Le Nintendo 4 score ça permet de jouer à 4 Et aussi à 2 et ça sert un peu de rallonge